Bonjour à tous. Merci à vous de, de participer à notre webinaire dédié à la réglementation post lubrisol Alors, ce webinaire qui va durer une heure est en particulier dédié aux plans d'urgence. Nous allons faire plutôt un zoom sur les dispositions qui sont à, à prendre dans le cadre de cette réglementation au niveau des, au niveau des plans d'urgence. Alors... Je suis pour ce webinaire accompagnée par nos deux animateurs qui sont Nicolas Gauthier. Nicolas est responsable du groupe environnement énergie, c'est-à-dire responsable technique de l'ensemble de ses prestations environnement énergie pour le groupe APAV et Jérôme Bourgoin qui est chef d'agence et ses mesures APAV sur la, la région centre-est, en particulier sur le secteur de Lyon. Euh, on a également avec nous Béatrice Toralba qui est référente technique sur nos activités liées aux ICPE et à la prévention des risques technologiques. Béatrice sera également en support donc pour répondre à vos questions. Alors, ce webinaire donc, va durer une heure, trois quarts d'heure de, de présentation, euh, même s'il est très dense. Euh, et puis, on réserve 15 minutes pour répondre à vos questions à la fin. Et on essaiera, euh, à la fin de chaque partie, d'aborder vos questions euh, spécifiques pour ne pas être bloquant dans, la, dans, la, dans votre compréhension. Alors, le programme, euh, on va aborder d'abord un rappel du contexte réglementaire, ensuite des précisions d'ordre méthodologique. On vous apportera aussi nos premiers retours d'expérience sur la partie stratégie de, de prélèvement, ça c'est aussi le, le corps du webinaire, euh, par rapport à un webinaire qu'on avait déjà organisé pour ceux qui étaient déjà présents en mars 2022. On abordera enfin les différentes possibilités d'accompagnement euh, que vous avez à votre disposition, et puis donc euh, ce dernier temps d'échange de, en fin de webinaire. Alors avant de laisser la parole à, à Nicolas sur le, la partie réglementaire, quelques précisions Donc pour communiquer avec nous. Vous avez le, le chat accessible à droite de votre écran pour euh, donc nous poser vos différentes questions. Vous avez aussi le module questions pour des questions, euh, euh, si vous souhaitez aussi l'utiliser. On surveillera les deux. Et puis un menu sondage, puisqu'en cours de webinaire, euh, c'est nous qui vous poserons à deux reprises des, des questions pour savoir où vous en êtes de, de votre appropriation de cette réglementation post lubrizol Voilà, merci pour votre attention. Je laisse la parole à Nicolas. Merci Christelle et, et bonjour à tous. Donc euh, effectivement, euh, avant de rentrer dans le, le, le, le cœur de notre présentation euh, qui sera sur les, les premiers prélèvements environnementaux et les, et les retours d'expérience sur euh, notamment les stratégies sur les premiers prélèvements environnementaux qu'on va pouvoir vous présenter, euh, l'idée est de rappeler le, le contexte réglementaire, donc euh, on parle souvent de réglementation post-hubrisole ou, ou euh, post-incendie euh, de, de, de, de Rouen. Euh, alors, euh, pour vous présenter ce, ce premier slide qui, qui montre en fait le... Le panorama euh, de, de, des sujets qui, sont, qui ont été traités euh, depuis l'incendie de, de Rouen de 2019 dans la réglementation ICPE, euh, qui ont visé en fait, euh, euh, trois principaux types d'installations qui sont euh, les CVSO, les entrepôts et les installations qui... Euh, qui qui manipulent ou euh, ou qui ont des stocks de, de liquide inflammable. Euh, L'idée de cette de cette de cette slide, euh, c'est surtout de, de, de voir qu'il y a eu euh, pas mal de, de, de thématiques qui ont été traitées. Alors, celles qu'on va traiter aujourd'hui sont les premiers prélèvements environnementaux euh, et, les, et les plans d'urgence. Euh, les, les impacts qu'il y a eu par, par les modifications réglementaires, euh, il y a eu quelques décrets arrêtés qui ont été euh, modifiés. Euh, on visait également euh, des, des thématiques générales autour de l'état quotidien des matières dangereuses ou d'état hebdomadaire. Euh, on visait également le classement pour les entrepôts et, et les plans de défense incendie qui sont impactés aussi par les premiers prélèvements environnementaux, mais également tout ce qui sont euh, des dispositions techniques autour des récipients mobiles, euh, des, euh, des récipients fusibles, des liquides et solides liquéfiables combustibles, qui sont là plutôt des, des, des nouvelles dispositions, et une série de, de réglementations et de nouvelles dispositions qui s'étalent en gros euh, de, du 1er janvier 2023 euh, jusqu'à 2026 euh, par rapport à des, euh, des évolutions réglementaires. Donc, euh, euh, le, le, le, le, on va dire que le, le contexte réglementaire euh, dont on parle au niveau post-subrisole est beaucoup plus large que le sujet dont on va parler aujourd'hui, mais euh, le, le, le sujet aujourd'hui reste aussi euh, un sujet qui est euh, en cours d'évolution méthodologique, qu'on va voir aussi euh, tout à l'heure, avec des, des, des, des nouveautés de responsabilisation effectivement des exploitants sur ces prélèvements environnementaux euh, donc liés à, à un accident et qui, euh, qui relève aujourd'hui d'une responsabilité de l'exploitant euh, pour pouvoir améliorer euh, là où on a eu des difficultés euh, pendant l'accident de, de Rouen et l'incendie de Rouen en 2019 sur euh, euh, la réalisation des prélèvements environnementaux et aussi leur interprétation par rapport à, à l'information du, du public. Donc, euh, voilà, tout ça pour vous dire qu'on ne va pas parler effectivement du reste euh, et de toutes les thématiques, et il faudrait beaucoup plus qu'une demi-heure, trois quarts d'heure pour parler de tous ces, ces sujets-là. Il y a de nombreux guides qui sont parus, euh, côté notamment euh, ministère sur les entrepôts avec des FAQ ou sur les liquides inflammables. Euh, éventuellement, en fonction des questions, on pourra vous donner, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, des liens vers ces, vers ces différents guides. Mais on va aujourd'hui faire un zoom sur… Les, les premiers prélèvements environnementaux euh, qui sont euh, euh, une, une, une nouvelle exigence. Euh, pour ce qui concerne euh, ces premiers prélèvements environnementaux, euh, les, les évolutions réglementaires, donc deux, deux arrêtés ont été euh, euh, impactés, euh, un qui est l'arrêté euh, de, de mai 2014 sur les, les CVEZO et l'autre qui est euh, l'arrêté du 11 avril 2017 sur les, les entrepôts, euh, dans lesquels ont été intégrer une nouvelle exigence relative aux dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux à l'intérieur à l'extérieur du site et dans les différents milieux. Et donc, c'est là-dessus qu'on va euh, qu'on va centrer notre notre intervention. Euh, L'application euh, était prévue donc à compter du 1er janvier, janvier 2022 pour les entrepôts autorisation et à compter du 1er janvier 2023 pour les établissements CVSO, seuil haut et seuil bas, euh, sachant que les nouveaux euh, POI, doivent intégrer ces dispositions permettant de, de mener les premiers prélèvements environnementaux. Et pour ce qui concerne les POI existants, c'est à partir de leur mise à jour euh, que doivent être intégrées ces, euh, ces, euh, ces dispositions sur les premiers prélèvements environnementaux. Ce qui veut dire que c'est pas tout à fait au 1er janvier 2023, c'est à compter de leur mise à jour. Euh, il y a une date butoir par rapport à cette mise à jour pour les CVS au seuil haut qui est, euh, euh, qui est 2025 et qui est 1er janvier 2026 pour les CVSO, seuil bas. Euh, ceci étant dit, un POI qui n'a pas été mis à jour depuis 2-3 ans, euh, a priori, euh, il y a quelques loupés, puisque ne serait-ce que les numéros de téléphone ou quelques évolutions euh, du site font que les, les mises à jour sont plus fréquentes que, que tous les 3 ans. Alors, dans le détail de, de, de, de la réglementation, euh, sont, sont venus euh, euh, donc en matière de précision sur le contenu du POI ou du plan de défense incendie. Euh, le, le, le POI euh, donc à compter du 1er janvier 2023 euh, ou 2022 suivant les, les cas euh, doit préciser les substances toxiques ou produits de décomposition en cas d'incendie importants euh, qui doivent être qui seront recherchés dans les différents milieux et les raisons pour lesquelles ces substances ont été choisies. Donc, il y a, il y a une notion aussi de justification, on le verra tout à l'heure. Les équipements de prélèvement à mobiliser, par substance et par milieu, et les personnels compétents ou organismes habilités à mettre en œuvre ces équipements. Donc, euh, euh, quelles sont les substances, euh, pourquoi on les a choisis, quels sont les équipements de prélèvement et quels sont les personnels habilités pour euh, pour le faire. Donc ça, c'est la reprise de la de la réglementation. J'y passe pas trop de temps parce qu'on va revenir sur des cas concrets et, et, des, et des exemples. Euh, ce qui est intéressant là, c'est de voir effectivement dans les premières stratégies de prélèvement ou les premiers plans d'urgence qui ont été modifiés, de voir comment ça a été fait et de voir quels sont les, les, les conseils ou recommandations vis-à-vis -vis de, de ces retours d'expérience. Euh, alors, au-delà de cette réglementation et de ces, de ces notamment les deux arrêtés dont je parlais qui ont été modifiés et qui ont défini le cadre réglementaire, était prévu également... Des, des guides professionnels. Et puis, le, le, le, le ministère et l'administration a aussi précisé quelques points. Donc, je rappelle ce qui a pu être paru et ce qui est encore à paraître sur le, sur le sujet. Donc, le, le deuxième semestre 2022 a été riche en parution de, de quelques documents ou guides méthodologique. Alors, notamment, un, un, un avis qui est important et qui est paru début décembre, et qui a redéfini le cadre de ses premiers prélèvements environnementaux en situation accidentelle. On verra quelques points clés sur ces points-là, mais qui est vraiment un, un, un avis, alors qu'il fait une dizaine de pages, mais qui est important parce qu'il redéfinit vraiment le, le cadre réglementaire et il fait une bonne synthèse de, de ce qui est attendu vis-à-vis -vis de ces premiers prélèvements environnementaux en situation accidentelle. Euh, deux, trois guides, euh, sont, euh, trois types de guides sont, sont existants aussi sur le sujet. Alors, un guide de l'INERIS euh, qui prend le nom de code oméga-16 et qui euh, définit en fait la, la, la, la, les règles générales et la méthodologie pour recenser les substances euh, euh, dangereuses, on va dire, susceptibles d'être émises à, euh, par un incendie, donc toxique pour l'environnement ou toxique pour le, le, le, le, la santé, euh, et qui est euh, voilà, le livre de chevet, enfin la base, un petit peu, euh, le guide méthodologique pour, pour définir les, les, les substances émises en cas d'incendie. Et puis, euh, trois guides professionnels, euh, dont deux sont parus, et un dernier qui est en, en cours de validation. Euh, donc, le guide concernant justement les entrepôts, le stockage et la logistique, qui sont parus en octobre 2022, un guide relatif au secteur des déchets dangereux, qui est paru euh, au mois de décembre aussi. Et puis, euh, le guide euh, chimie et pétrole, qui est, qui est piloté euh, notamment par France Chimie euh, et qui devrait sortir dans les, dans les semaines à venir. Euh, un, un, dernier, euh, voilà, un dernier draft est paru euh, en décembre 2022. Euh, et donc, euh, les deux premiers guides ont été euh, validés par, euh, par la la Direction générale de la prévention des risques au niveau du ministère de l'Environnement euh, et le, le, le guide chimie et pétrole ne devrait pas tarder euh, dans les semaines à venir. Le dernier guide qui est euh, important aussi parce que, euh, alors il date un peu et va être mis à jour là aussi euh, dans, les, dans les prochaines semaines, il était prévu qu'il le soit en janvier, euh, sur les stratégies de prélèvement et d'analyse à euh, réaliser suite à un accident technologique qui avait été fait euh, plutôt dans un cadre post-accident et qui va être... Euh, remis à jour et venir compléter le cadre méthodologique en fait d'application de, de, de, de la réglementation sur les premiers prélèvements environnementaux. On commence à y voir assez clair quand même avec la vie du 1er décembre et les, et les, et les quelques guides déjà existants. Et ce, tout ce cadre méthodologique devrait être finalisé d'ici quelques semaines. Voilà pour le cadre. Alors, on vous a tiré un petit peu les bonnes feuilles, mais peut-être avant, Christelle, je vais te laisser lancer un petit. Sondage. Voilà, le, le sondage est lancé en fait pour faire le point avec vous, euh, voir où vous en êtes de l'appropriation du, du texte du 1er décembre 2022, en l'occurrence est-ce que vous en avez pris connaissance Donc là je vous invite à répondre à notre question dans l'onglet sondage, euh, c'est une information qui vous permettra aussi de vous, vous situer par rapport à l'ensemble des, des entreprises Voilà, merci à vous, je vois que les réponses arrivent. Alors, c'est plutôt non, hein. plutôt, on est plutôt sur du 80% de, de, de personnes qui n'ont pas pris connaissance de, de ce texte, même 80%. Oui, 80%. Ok, entendu, bon, ben, donc, ça, ça, ça, ça mérite qu'on sur deux, trois points. Donc, on ne va pas rebalayer le, le, le, la, la vie complètement. Donc, vous allez de toute façon, à travers le, le, le, le, le webinaire, avoir quelques éléments concrets du, de, du sujet euh, peut-être deux trois euh, deux points importants en tout cas euh, qui sont dans dans l'avis euh, du 1er décembre et qui, qui ne sont pas écrits dans la, la réglementation mais qui sont euh, voilà qui sont bien euh, remis en exergue dans le dans l'avis c'est euh, quels sont les objectifs de ces premiers prélèvements environnementaux qui sont euh, euh, qui sont exigés dans le dans les textes euh, et, et qui sont vraiment le retour d'expérience en fait de l'incendie de Rouen en, de, de, de 2019, c'est euh, euh, premier objectif, apporter des premières indications sur la, sur la signature chimique en fait, des, euh, des émissions. Donc, euh, derrière, euh, euh, premières indications, euh, ça veut dire que ce qui est attendu, c'est des ordres de grandeur. Euh, on n'est pas euh, voilà, à, la, à, la, à la virgule, notamment sur un incident environnemental. On va avoir des, des critères météo euh, et des émissions qui, sont, euh, qui peuvent être changeantes. Donc, déjà, c'est d'avoir euh, euh, des premiers ordres de grandeur euh, assez rapidement sur qu'est-ce qu'on a dans les émissions comme, comme substances dangereuses et surtout, est-ce que les dispositions qu'on a prises, notamment par exemple en périmètre de sécurité, sont, euh, sont bien adaptées et ensuite de pouvoir informer la population euh, de façon factuelle pour avoir des premiers résultats indiquant s'il euh, euh, voilà, si, si y a un risque environnemental ou, ou, ou sanitaire associé aux, aux, aux émissions. Donc l'idée est d'être plus rapide, plus efficace euh, que ce qu'on a pu rencontrer notamment euh, euh, lors de, de, de, de l'accident de Rouen euh, sur 2019. Le, le, le deuxième point et le deuxième objectif, euh, c'est euh, euh, d'alimenter les démarches euh, qui peut y avoir par la suite euh, dans ce qu'on appelle la gestion post-accidentelle euh, qui peut être euh, pilotée à ce moment-là par l'administration qui va demander euh, des prélèvements complémentaires. Et ces premiers résultats qu'on a pu avoir euh, euh, lors de, de, de la phase d'urgence, euh, peuvent permettre d'orienter en fait, les, euh, les, euh, les différents polluants ou les différentes recherches qu'il peut y avoir pour, pour, euh, pour identifier l'impact environnemental. Euh, donc, le, le, ce qu'il faut retenir de, de, de ces points-là, c'est un, être en capacité de, de réagir assez rapidement pour pouvoir avoir des, des premières indications. Euh, ces premières indications, il faut pouvoir les interpréter euh, pour pouvoir en faire quelque chose, puisque l'idée est derrière d'informer de la la population. Deuxième information clé de, de, de l'avis du, du, du 1er décembre, qui est important, c'est qu'il y a des définitions qui sont données, notamment sur ce qu'est un prélèvement environnemental, donc à travers la réglementation, vous aviez pu le comprendre, sur le fait d'aller de, de, de, mesurer des, des, des substances dans les différents milieux. Ce qui a été précisé, c'est la durée de ce qu'on appelle les premiers prélèvements environnementaux, donc bien sûr, c'est euh, le, le, premier, euh, le premier objectif, c'est de les faire assez rapidement. Et là, même si ce n'est pas écrit dans la vie, les précisions qui ont pu être données par, par la DGPR euh, sont que euh, l'objectif premier, quand même, dans le cadre d'un accident c'est de, euh, de, de mettre en sécurité le site et pour l'exploitant euh, euh, d'intervenir. Si l'exploitant est en en capacité de faire des prélèvements environnementaux, tant mieux. Sinon, l'administration comprend très bien qu'il y ait des organismes qui puissent prendre le, euh, le relais. Et l'idée, c'est que ce soit le plus rapidement possible. Le, le, la DGPR a confirmé que des délais de quelques heures, euh, puisque les organismes spécialisés en prélèvement ne sont pas obligatoirement des, des services d'urgence, euh, étaient acceptables. Et que cette, cette phase de premier prélèvement environnementaux s'arrêtait dès lors qu'il pouvait y avoir un arrêté préfectoral de mesures d'urgence qui pouvait être pris euh, euh, là, les délais sont, sont variables, mais euh, dans, dans les jours suivant l'accident, pour pouvoir compléter euh, les mesures d'impact environnemental si nécessaire. Voilà. Donc euh, euh, cette, cette notion de phase d'urgence et de phase réflexe correspond aux premières heures qui, aux premières heures qui suivent l'événement, euh, avec euh, l'idée d'intervenir dès que possible, avec une stratégie prédéfinie par rapport aux substances à mesurer et aux milieux concernés. Voilà, pour le cadre méthodologique, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on, on, on les traitera au, au fur et à mesure. Je ne sais pas s'il y en a déjà, Christelle, mais euh, l'idée générale était de, de vous recadrer ce, ce, ce, euh, ces, ces dispositions réglementaires et puis euh, les guides qu'il y a autour. On va rentrer là plutôt dans le vif du sujet par, par des exemples et par euh, quest ce qui est attendu en termes de, de, de, de, de premiers prélèvements et surtout euh, le, le comment les faire, euh, qui peut les faire euh, euh, et rentrer un petit peu dans le, dans le détail des, des, des difficultés ou des pièges à éviter, euh, si j'avoue vous avez je des pour questions. questions voilà. pardon il n'y a pas de questions. Tu bon, peux poursuivre, alors, il n'y a pas de questions. Ok, entendu. Alors, on peut avancer, je continue. Euh, alors, on va venir justement à, à quelques points concrets euh, sur, le, sur le sujet. Euh, donc, euh, comme on le voyait, la difficulté, elle est, euh, enfin en tout cas, le, la première exigence d'identifier les substances qu'on va mesurer et puis de justifier quelles sont les, les substances. Donc, euh, j'ai repris euh, euh, les, les, les, les, la, des, des éléments qui sont euh, voilà, souvent en qualité quand on se pose la question de procédure, etc. etc. le le QQO, QCP avec euh, voilà, le qui, le quoi, le comment, etc. Donc, c'est euh, l'ensemble de ces questions auxquelles il faut arriver à répondre. Donc, la première, c'est quoi C'est quelles sont les substances et quels sont les milieux dans lesquels on va, on va faire les mesures le pourquoi, c'est se poser des questions aussi de pourquoi on va mesurer ces, ces, ces substances parce qu'on a des toxicités aiguës ou des toxicités chroniques. Et donc, derrière, les délais ne sont éventuellement pas les mêmes ou en tout cas, les recherches qu'on va faire sont différentes. C'est le où, c'est le comment, avec quel matériel, quelle durée. Donc, le qui peut faire ces mesures en fonction de la disponibilité, en fonction de la sécurité. Donc, pas mal d'éléments et pas mal de paramètres euh, qui, euh, qui joue en fait sur le, sur le choix et la façon dont on va faire ces mesures en cas d'accident. Alors au-delà de peut-être de, peut de, de la, la connaissance de, de la vie, ça peut être intéressant de voir aussi dans les, les, euh, les, les participants au webinaire euh, si, si certains ont déjà commencé à élaborer une stratégie de prélèvement ou à mettre euh, des, des euh, de, à commencer à travailler sur le plan d'urgence. Christelle, si tu ne l'as pas déjà lancé, je te laisse. C'est lancé, vous êtes en train de répondre. Voilà, voilà je vous laisse répondre. Hein, vous êtes tous en train de compléter. On a beaucoup de réponses. Oui, alors vous êtes seulement, euh, alors je ramène au nombre de participants, hein, mais on, vous êtes 6% à l'avoir déjà établi, 21% à avoir commencé à établir votre stratégie de prélèvement, pour 22%, vous n'avez pas prévu pour l'instant de, de l'établir, et pour euh, la moitié d'entre vous, c'est en, en projet. Voilà, donc seulement 2% ont déjà établi la stratégie de, de prélèvement. Elle est amorcée pour 22% d'entre vous et 50% ont prévu de l'établir. Ouais. Bon. Bon, ce, qui, ce qui paraît logique, au regard de, effectivement de l'attente qu'on avait de certains euh, guides méthodologiques, on voit qu'ils ne sont, sont pas encore euh, euh, terminés. Ça dépend aussi bien sûr de la, de la, la mise à jour de, de, de, de, du, du plan d'urgence. Bon, A priori, euh, prévu quand même que dans le courant de l'année 2023, euh, la plupart des, des plans d'urgence, qu'ils soient de plans de défense incendie, des, des entrepôts à autorisation ou… Où, où POI des sites vaisseaux soient, soient mis à jour. Donc, ça, ça paraît logique que, que pour l'instant, on soit plutôt euh, plus de, de, de monde qui soit en train de, de, de, de l'élaborer ou, ou, ou de commencer à l'élaborer plutôt qu'il l'ait qu terminé. Même si on le voit sur les entrepôts, ça fait théoriquement un an que ça aurait dû être fait et que c'est effectivement réglementairement là où l'exigence le, euh, était la, la, la plus courte euh, en termes de, de, mise en, de mise en œuvre. Alors, on va, on, on, on va avancer euh, euh, sur, sur ce point-là. Euh, alors, déjà, dans le, le, le, les premiers, alors c'est entre le retour d'expérience et l'aspect méthodologique, euh, puisque l'avis du 1er décembre a précisé quelque chose d'important euh, sur euh, euh, quelles sont les, finalement les installations ou les parties d'installation sur lesquelles on va s'intéresser notamment pour la partie incendie, euh, sur les produits de décomposition éventuels. Alors là, euh, c'était plutôt une nouveauté, parce que jusqu'à maintenant, ça n'avait pas été précisé. Euh, L'avis du 1er décembre précise que pour définir euh, les zones euh, qui vont euh, nous, nous intéresser pour définir les produits de décomposition en cas d'incendie, euh, ne sont à retenir que les, les, les installations ou les parties d'installation pour lesquelles l'étude de danger à caractériser des distances d'effet en cas d'incendie, que les distances d'effet soient thermiques, toxiques euh, euh, ou de ou de, ou de surpression, d'ailleurs, euh, en termes d'effets de, dominos, euh, que ces dernières dépassent ou non les limites de site. Donc, en gros, pour faire simple, ça veut dire que c'est dans l'étude de danger qu'on doit aller rechercher euh, les incendies importants. Euh, et ce que l'avis du 1er décembre a précisé, c'est qu'un incendie important, c'est un incendie pour lequel on s'était posé des questions en matière de caractérisation des effets. En gros, on avait modélisé euh, en fait, euh, cet incendie, euh, soit au niveau thermique, soit au niveau euh, euh, toxique, en tout cas, euh, quels que soient les, euh, les effets. Donc ça, ça permet d'évacuer euh, un travail qui serait euh, d'identifier, euh, même sur des zones euh, qui sont euh, d'incendie euh, limité. Alors, je peux prendre l'exemple d'un Appenti, dans lequel on a trois bidons de liquide inflammable et euh, une toiture en amiante. Euh, dans la logique d'incendie important, euh, cet atelier, s'il n'est pas bien sûr agressé par un incendie important, n'est pas intégré, par exemple, l'amiante ne serait pas à rechercher sur un site très important, on ira se concentrer sur euh, les, les, les zones pour lesquelles euh, on considère que c'est un incendie important, avec les définitions qu'on a vues tout à l'heure, ou qu'on vient de voir sur euh, la notion de distance d'effet. Voilà, donc déjà, ça c'est une précision méthodologique qui était importante. Euh, au départ, on s'est un peu posé quelques questions là-dessus, et c'était euh, important que le, le, la DGPR puisse le préciser. Euh, donc ensuite... Le, le, le, la deuxième deuxième chose, c'est qu'on a, euh, à travers les guides, euh, que ce soit le guide ineris ou les deux premiers guides professionnels, euh, une idée assez claire de ce qu'aujourd'hui on considère être les produits de décomposition en cas d'incendie. Alors, j'ai mis ici euh, les dix grandes familles, euh, des fois certaines peuvent être regroupées, peu importe, C'est pas le chiffre qui est important, c'est surtout qu'on a euh, aujourd'hui une idée assez claire de l'ensemble des substances de décomposition en cas d'incendie. Alors, je rappelle à ce titre que, euh, le, dans, dans le, les premiers prélèvements environnementaux, il n'y a pas que les, les, les produits de décomposition en cas d'incendie qui sont à mesurer, il y a également aussi tous les produits qui peuvent être libérés en cas de, de fuite, qui sont les produits toxiques qui ont été aussi identifiés dans les études de danger, euh, qui sont à intégrer, mais qui sont moins compliqués entre guillemets à définir, puisque elles ont été définies dans les études de danger directement. Et là, dès lors qu'on a des, des scénarios dans l'étude de danger avec... Des, des substances toxiques euh, qui peuvent, euh, dont les effets euh, dépassent des limites de l'établissement avec euh, des notions de, de, de seuil euh, qui ont été dépassées, euh, elles sont à intégrer. C'est relativement facile à, à identifier dans l'étude de danger. Voilà. Euh, deuxième aussi point, en complément des produits euh, de décomposition incendie, c'est toutes les substances euh, odorantes ou très odorantes qui étaient déjà définies par. Euh, par un avis pour les CVSO seuil haut qui sont là aussi à intégrer. Je reviendrai pas trop parce que c'est pas vraiment ces substances là euh, qui, qui, euh, qui posent problème au point de vue méthodologique. Donc euh, on reviendra surtout sur les produits de, de décomposition en cas d'incendie. Donc voilà. Donc pour revenir à ces produits de décomposition incendie, on a effectivement aujourd'hui euh, les grandes familles qui ont été, euh, qui ont été clairement définies. Alors l'approche euh, elle peut être différente, justement, euh, suivant les activités euh, et suivant les secteurs d'activité de, de, euh, des sites. Alors, pris, euh, on a pris deux exemples là, pour, pour montrer en fait, les approches qui peuvent être euh, différentes pour identifier ces substances. Alors, le, le, le, la premier, le premier type d'exemple, c'est la, la logistique avec la grande distribution. Euh, la logique et, et la méthodologie est clairement définie dans le guide euh, dont j'ai parlé tout à l'heure sur la, sur la logistique. Là, on a pris un exemple d'entrepôt de, à autorisation qui est en même temps CVSO vaisseaux seuil bas, euh, dans lesquels on a euh, voilà, six, six scénarios d'incendie différents en fonction des, des cellules. Et là, euh, tous les produits en fait, de, de, de, de, grande disposition, de, de la grande distribution euh, s'y retrouvent et euh, bah, Via le guide notamment, il est assez facile de définir quelles sont les substances à mesurer. Donc, on retrouve finalement peu ou prou les dix familles dont j'ai parlé tout à l'heure, si, si on exclut l'amiante. Ce qui est intéressant dans le retour d'expérience qu'on a et dans ce qu'on a pu voir, c'est que autant on a 10 substances, mais certaines substances vont se retrouver dans certains milieux et qui sont intéressantes à mesurer. Donc, là, vous avez quelques exemples le CO, CO2, les, les halogénés ou les COV. Alors que par exemple, les métaux euh, qui sont bien euh, des, des, des familles qui vont nous intéresser en termes de produits de décomposition incendie vont être plutôt intéressantes à mesurer euh, dans l'eau ou dans les sols, euh, alors qu'il n'y a, a pas d'intérêt d'aller les chercher euh, au niveau du milieu R. Donc ce qui est important, c'est au-delà des produits de décomposition, c'est après de définir dans quel milieu. Euh, on peut les, les retrouver et elles vont être intéressantes à, à être euh, mesurées. Euh, Jérôme qui a pu participer à, à peut-être si tu veux rajouter deux, trois mots sur le, sur le sujet. Oui, mais bah après on y reviendra un peu plus euh, par la suite sur les, les cas concrets, mais c'est un, un point important de bien penser à, j'ai différents milieux, j'ai différentes familles et en fonction des familles, bah, je ne vais pas les rechercher forcément dans tous les milieux. C'est, je dirais, en résumé, le point le plus important à retenir. Et par exemple, les, les dioxines qui sont un, un élément qui est, qui est recherché, là on peut dire, dire, ben pourquoi je les recherche uniquement dans l'eau euh, Parce qu'on euh, sait que par euh, les eaux incendies, euh, notamment, euh, elles vont se, se recombiner, on retrouve plutôt les dioxines là où elles vont se concentrer, ça va être plutôt euh, dans les eaux, aller les mesurer euh, dans l'air, ça ne présente pas trop d'intérêt, notamment parce qu'on n'a pas obligatoirement de seuil notamment en plus de comparaison, euh, et euh, si on sait que si on va les trouver en signature chimique euh, dans, dans l'eau, ça sera… Enfin, si on ne les trouve pas dans l'eau, c'est qu'après il n'y en aura pas beaucoup, euh, et c'est le premier milieu dans lequel, finalement, on peut retrouver euh, ce type, par exemple, de, de, de, de substances. Deuxième approche qui peut être complètement différent. Euh, là, on a un site de, de, de Cveso, Seuil Bas de fabrication de poudre métallique. Donc là, on est plutôt dans la dans la chimie, dans quelque chose de beaucoup plus précis. Alors même s'il n'est pas encore sorti, le guide France Chimie, il y a une démarche aujourd'hui qui est euh, qui est utilisable et qu'on a déjà pu mettre mis en œuvre sur certains euh, sur certains euh, sites, euh, dans lesquels euh, là la démarche est, est plus une démarche de hiérarchisation, c'est-à-dire au lieu de partir sur euh, voilà. Euh, un, un panorama très large de, de, de substances, on va sélectionner euh, les, euh, les produits de décomposition qui peuvent être intéressants euh, avec une démarche en fait euh, sélective en partant des, des, des, des produits euh, qu'on peut avoir et à partir notamment du guide INERIS euh, sur les, les, les, les produits de décomposition en cas d'incendie, on est en capacité à partir d'une du grille INERIS de définir à partir des produits stockés les facteurs d'émission, les classes de facteurs d'émission, c'est-à-dire les substances qu'on va retrouver et qui sont significatives euh, sur euh, certains types de produits. Alors, quand vous avez une classe qui est, euh, qui est A, ça veut dire que l'émission est importante, et quand vous avez une classe E, ça veut dire que l'émission euh, euh, est euh, peu importante, voire non significative euh, quand, euh, quand c'est zéro, euh, c'est-à-dire que ces substances ne sont, pas, euh, ne sont pas émises. Donc, dans ces cas-là, euh, ça va nous permettre de, de sélectionner euh, finalement, euh, les, les, euh, les, les produits de décomposition euh, euh, pertinents. Un, on va avoir là ici, on n'a qu'une euh, émissivité par type de produit, mais il faut bien sûr la coupler à une quantité euh, de produits euh, présents. Donc là, le, le projet de guide France Chimie, le, le draft pratiquement final, a défini euh, euh, une grille euh, qui va définir, non seulement en fonction du facteur d'émission, mais aussi en fonction de la quantité de produits présents, une, une, une classification des émissions qui peuvent être, euh, avec là vous avez euh, cinq niveaux, euh, considérés comme faibles à fortes en passant par, par des niveaux intermédiaires. L'idée générale étant de dire, une fois que j'ai calé euh, par rapport à certaines zones euh, ces émissions faibles à fortes, de ne retenir par exemple qu'à partir des émissions moyennes, euh, les euh, substances qui vont être des substances d'intérêt à mesurer en cas d'incendie sur les, sur les zones concernées. Donc là, dans l'exemple que vous avez, on voit que euh, bah, au lieu d'avoir l'ensemble des substances comme on a pu le voir euh, dans le cas de la logistique tout à l'heure, là, à ce moment-là, on a un filtre sur lequel on ne va retenir euh, qu'un certain, certain nombre de substances, là aussi dans les milieux pertinents, et dans lesquels on, on, on va garder euh, uniquement les substances qui sont intéressantes. Donc là, on a bien euh, euh, voilà, une, une, une justification de ce qui nous intéresse en matière de mesure. Oui, en complément, oui, je reviens à la diapo. En complément, justement, pour appuyer ce qui a été dit au-dessus, pour situer, là, on parle d'un site qui est pas très grand, qui n'a pas beaucoup de produits, et quand on voit le tableau, il y a quand même beaucoup de choses qui ressortent de prime abord, compte tenu de, de, des différents produits que l'on peut trouver sur le site. Mais comme on le disait, l'important, c'est de se dire, ok. J'ai beaucoup de choses qui ressortent, mais quelle est la pertinence d'aller forcément toutes les mesurer Et grâce à ces guides, on arrive à situer le niveau d'émissivité pour cibler vraiment ce qui est intéressant. Et après, pareil, dans ces familles-là, on va cibler le côté sanitaire. Est-ce que j'ai un intérêt de, de le mesurer dans l'air, dans l'eau, dans les sols, en fonction des, des valeurs sanitaires que l'on va pouvoir retrouver Et un, un point aussi intéressant plus je dirais pour vous, c'est qu'en plus, là, vous l'avez par zone. Quand vous voyez zone 1, 2, 3, ça correspond vraiment à des secteurs du site. Donc, euh, pour vous, vous avez un peu une cartographie pour vous dire, bah, en fonction de, de mon site, j'ai certains secteurs où je vais être plus impacté par, euh, par certains euh, produits euh, de décomposition ou de produits purs. Donc, ça a vraiment un intérêt de, de se poser euh, sur… Euh, sur cette partie là et après la, la bonne question vous l'avez en dessous c'est euh, l'air l'eau les sols l'eau les sédiments qu'est ce que je vais faire et c'est là où on a le je dirais ce, ce plus à vous apporter de faire le, le bon tri et de surtout pas les tout mesurer dans toutes les matrices parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens Alors au-delà, on a vu un petit peu le le, le, le, le quoi, c'est-à-dire dans, dans, dans quel milieu, quelle substance, dans quel milieu. Euh, là, il faut aussi raisonner en matière de délai et, et être logique et pertinent par rapport à l'urgence qu'il peut y avoir à, à, à mesurer en fonction des, des objectifs et en fonction des, des, des milieux. Donc là, ce que vous avez globalement, euh, donc ça vous le trouverez pas dans les dans les guides, c'est un peu une synthèse qu'on en a fait par rapport à, à l'approche. Mais euh, entre les lignes, on retrouve dans certains guides cette, cette approche-là de dire globalement euh, la partie R, c'est celle qui est urgente, qui est urgente parce qu'on est euh, sur une signature chimique qui peut, qui peut évoluer dans le temps et surtout sur un risque sanitaire aigu. Alors, le boulot en termes de, de, de, de protection de la population, il est clairement sur les services d'incendie et, et, euh, et de secours. Et c'est eux qui définissent le périmètre de sécurité et je crois qu'il y, y a quelques participants d'ailleurs que, qui pourraient le, le, le confirmer, mais globalement, euh, bien sûr, on ne peut aller faire des mesures que là où, euh, où on peut euh, intervenir, il y a déjà un périmètre de sécurité, et comme l'indiquait l'avis du 1er décembre, l'idée c'est de, de valider que ce périmètre de sécurité, notamment quand euh, l'accident peut durer, euh, est bien valable, et d'aller faire des mesures peut-être en complément autour de ce périmètre de sécurité pour s'assurer qu'il est, euh, qu est assez grand. Donc l'air... Euh, c'est le, le premier point et c'est là où il y a une, une, une, une urgence. Il peut y avoir des prélèvements conservatoires qui vont servir à faire euh, éventuellement après un screening et s'assurer que euh, on, on a bien euh, identifié toutes les, les substances euh, pertinentes. Et ensuite, on aura le milieu haut ou le milieu sol euh, qui peuvent être faits dans un délai plus long, euh, même si euh, euh, quand on a des eaux d'extinction de, de, de, incendie, ça peut être intéressant, notamment si on a un risque de rejet d'aller le faire assez euh, rapidement en cas de rejet, euh, mais après les eaux souterraines ou les sols peuvent être faits dans un deuxième temps, même si a priori il ne faut pas trop trop attendre puisqu'après la météo euh, des jours suivants peuvent euh, dégrader quelques signatures chimiques dans le, dans le, le, le milieu sol, notamment pour l'impact environnemental. Euh, on a parlé du camp, euh, le août, euh, donc est, est important aussi, alors, je vous ai remis un, un, un, un schéma qui est, qui, est, alors qui est souvent présenté, parce qu'on le retrouve dans les guides, s'il est parti du, du guide Eneris, notamment de 2015, et, et retrouvé dans pas mal de guides. Euh, ce qui nous apparaît important, et là, par rapport au, au, au retour d'expérience, euh, c'est vraiment, un, de, ben, de dire qu'au-delà de, des différents points, des points sensibles, il y a aussi une anticipation des accès qui est à faire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir si on peut intervenir. Donc, si le jour J, on doit intervenir, il faut savoir quand même si, par exemple, sur la partie O, on peut y accéder, qu'on ait vu les parties sensibles. Et je disais tout à l'heure que, de toute façon, le jour du sinistre, il faudra s'adapter au périmètre de sécurité qui a été défini. Ce qui nous paraît important là-dessus, c'est de ne de ne pas euh, comme on a pu l'entendre euh, pour certains euh, pour certains de nos euh, de, de, de, de, de, de nos clients de penser que comme sur ces schémas qui sont adaptés le guide l'indique bien euh, bah, il faut aller faire euh, entre guillemets 8 points euh, dans le sens du panache deux euh, points témoins et un point sur le site voilà euh, donc l'aspect le, le, le, du guide ce n'est pas euh, n'est pas dans cette dans cette logique là de définir ça et surtout les milieux on va le voir sur un exemple près, euh, les milieux font que, euh, euh, et l'urgence fait qu'à un moment donné, euh, on ne va pas traiter le sujet de la même façon. Donc, ce schéma, il est très logique pour éventuellement pour les sols, il est moins pour l'air. Et euh, on va le voir pour un exemple où euh, Jérôme a pu travailler sur euh, un exemple dans lequel on a adapté ça en fonction des milieux. Okay. Tout à fait, comme on l'a vu sur le schéma d'avant, il y a la notion de vent dominant. Alors, euh, les vents dominants, faut comprendre aussi euh, vent dominant, le jour euh, du sinistre. Hein. Si vous êtes sur une logique euh, sud-ouest euh, habituellement, mais que le jour de l'intervention, c'est sud-est, bah, on va se caler euh, là-dessus. Et... Le, le point, je dirais, le plus important sur le schéma précédent, c'est la petite étoile jaune qui est au niveau de la source qu'il va falloir caractériser, elle, de manière la plus précise. Il faut savoir que là, on a au plus proche. Alors, le plus proche sera, comme on l'a dit, en fonction de ce qu'on nous autorisera comme approche d'un point de vue sécurité, mais là le, le but c'est de se mettre euh, au plus proche pour faire ce qu'on appelle la signature chimique oui. et en même temps avoir le prélèvement conservatoire qui va nous donner le plus d'informations euh, possible. Donc là, euh, ce que vous voyez, le, un point sur site, généralement ça va être ce point-là, ce point dits source qui est euh, primordial et que l'on va traiter en priorité comme on l'a vu avant dans la matrice R parce que c'est elle qui va avoir le le plus de variabilité dans le temps et c'est celle qu'il faut travailler en priorité et après on va justement aller cadrer au mieux le panache par des points complémentaires alors, si le site est très grand, ça peut être en partie sur le site, mais en règle générale, ce sera plutôt à l'extérieur du site et en priorité sur des sites un peu sensibles, comme des écoles, un hôpital, des choses comme ça en priorité pour, pour, que, pour se cadrer. Après, on va le retrouver dans, dans la logique, on va voir l'eau. Il faut savoir qu'il y a un point important, ce sont les eaux d'extinction. Là, on va voir un concentré de toute euh, la problématique euh, de l'événement. Donc, c'est important d'avoir aussi cette photo chimique de, des eaux d'extinction. Et en fonction des sites, bah, il y en a où on va être proche d'un cours d'eau ou pas, ou euh, des sites qu a, qui n'auront pas un bassin de rétention euh, complet euh, pour euh, contenir euh, toutes les eaux d'incendie. Donc, il va falloir un peu voir ce qui se passe sur la, la partie eau, en amont et en aval du site. Alors l'amont, c'est comme pour le sol, ça va nous servir de point zéro, parce que c'est important de savoir ce qu'il y a avant. Vous pouvez avoir une pollution avant votre site et la retrouver après. Si on ne fait pas ce, cette photographie-là au départ, on pourra vous rendre responsable de cette pollution, alors que ce n'était pas le cas parce qu'elle était déjà présente. Donc, c'est vraiment de faire la photo avant, la photo après, pour voir l'impact éventuel sur, sur le milieu aquatique. Et après, sur les surfaces, euh, on va se retrouver à, à avoir ce schéma de multiplier les points, euh, alors que dans, dans l'eau, on ne va pas faire neuf points. On fait un point en amont, un point en aval, ça suffit. Là, au niveau surface, on est sur des retombées, sur des zones relativement grandes. Donc, on va se retrouver plus proche de la, du schéma précédent. où On essayait de mailler... Euh, beaucoup plus pour voir euh, ce qu'on va retrouver, et y compris sur euh, la partie euh, surface, où là, quand euh, on parle de surface, il faut imaginer des, des prélèvements, on ne va pas les gratter le sol, puisque les prélèvements de sol sont là pour ça, mais on va aller euh, faire des prélèvements bah, sur des, des sites d'habitation, des sites sensibles, sur le bâti et sur des zones représentatives, imaginez qu'il y a un, un immeuble de plus ou moins grande hauteur à proximité euh, du site, ben, c'est typiquement la, cible, la bonne cible pour aller faire des prélèvements de type lingette euh, à différentes surfaces, donc on va commencer par euh, niveau euh, homme, donc le, le rez-de-chaussée, mais il faut penser qu'il y a des, des personnes qui sont à, à des aptitudes plus importantes, et là on va avoir euh, une concentration qui peut, qui peut varier euh, fortement en fonction, des, en fonction des polluants, donc on va aller aussi euh, euh, regardez ce qui se passe en hauteur à travers euh, ces lingettes Alors les lingettes, pour faire simple, euh, on ne va rien mesurer de gazeux Ça s'entend euh, par définition, c'est vraiment prélément de surface Donc c'est beaucoup les métaux, les dioxines, HAP, Tout ce qui va euh, se retrouver à un moment donné euh, capté sur, euh, sur les particules Donc pour ces matrices-là, on n'a pas vraiment de point euh, zéro Parce que c'est un état à un moment euh, donné mais par contre, pour le sol, vous avez, et comme pour l'eau, vous avez un historique, alors l'eau, le point mont et le sol, bah, ça va être les points rouges que vous avez vus avant sur le schéma où on se met hors zone de l'incident pour avoir une photo de la qualité euh, des sols euh, autour, euh, autour de votre site et bien sûr pas dans le panache euh, dans le cas d'un incendie. Alors, comme le temps est un peu contraint, euh, on avance un petit peu sur la suite des, des, des du, du questionnement, c'est le qui peut réaliser les prélèvements. Euh, donc là, euh, bien sûr, on a... Euh, voilà l'exploitant, mais sous réserve qu'il soit euh, formé et qu'il qu puisse euh, réaliser euh, les prélèvements, qui est souvent pris par autre chose, mais pourquoi pas en fonction là aussi des tailles euh, de, de, de, de, de sites. Dans un site CBSO on peut trouver, euh, voilà, suivant les, les cas, euh, aussi bien euh, voilà deux personnes que, que des milliers de personnes donc bien sûr chaque fois il faut s'adapter euh, les prestations membres du RIPA qui est le réseau d'intervention en situation post accidentelle euh, comme comme nous le sommes euh, qui sont euh, bah, déjà euh, sélectionnés par euh, par Ineris dans le cadre d'une charte pour pour intervenir avec euh, voilà des, des qualités euh, en matière de, de, de prérequis des compétences pardon, en matière de, de prérequis les ASCA peuvent aussi intervenir qui sont les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air alors qui sont euh, ben, comme leur on a indiqué, spécialisés sur l'air et qui sont aussi mobilisés sur certains territoires pour le sujet, mais pas sur tous les territoires. Euh, donc là aussi, il faut regarder au cas par cas euh, comment ça peut être fait. Et puis au cas par cas aussi, les services départementaux d'incendie et de secours euh, qui, euh, suivant les territoires, euh, voilà interviennent ou pas sur cette problématique. Euh, là aussi, leur rôle euh, est un rôle plutôt d'intervention, mais... Euh, certains euh, certains territoires ou certains départements euh, peuvent participer ou certaines euh, parfois casernes locales euh, participer euh, au cas par cas en fonction de, de, de leur de leurs appétences j'aurais tendance à dire euh, pour le sujet euh, ce qu'il faut voir c'est qu'en fonction euh, de, de, de, de du délai euh, là aussi euh, voilà sur des délais très courts les services d'urgence ou l'exploitant sont sur place pratiquement, entre guillemets, et peuvent intervenir, mais ne sont pas toujours disponibles. Donc là, il faut voir à chaque fois localement comment ça peut être fait, sachant que les organismes spécialisés sont plutôt dans des, des, des, des délais d'intervention de, de quelques heures euh, sur, euh, voilà, parce qu'ils peuvent pas être présents, comme le sont les services d'urgence, en fonction des, des, des territoires. Euh, voilà sur le qui. Le, le, le euh, on va finir sur les méthodes de prélèvement d'air rapidement, Jérôme, peut-être avec, euh, oui. euh, voilà. Un, un cas concret pour bien comprendre le, la problématique avant de. Alors, c'est slide très rapidement, juste pour vous imaginer le matériel qui peut être mis en œuvre. Il faut juste retenir qu'on a du matériel qui est à lecture directe, qui a un intérêt, c'est sur la cinétique de l'événement pour pouvoir avoir un, un suivi. Euh, pour certains appareils et d'autres pour avoir tout de suite une, une vision instantanée et euh, du matériel qui va nous obliger à faire des prélèvements qui vont nécessiter des analyses en laboratoire donc euh, du délai de traitement pour avoir des informations et on va voir vraiment les avantages et inconvénients euh, avec des cas on va dire un, un cas concret euh, qui est sur un peu un, un exemple alors là vous avez différentes variantes euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est capable, en gros, de tout faire, mais à un moment donné, il se faut poser la question de vous, qu'est-ce que vous souhaitez faire et quel est aussi votre budget pour qu'on adapte tout ça, pour répondre à la réglementation, mais répondre aussi à des bah, obligations budgétaires, tout simplement. Donc, sur la variante 1, qu'on qu pourrait qualifier un peu de, de low cost, on a un matériel très rapide qui permet une lecture instantanée. Ce sont des tubes colorimétriques que l'on a pour énormément de substances que l'on peut mesurer. Et un complément avec des sacs Tedlar de pour faire des prélèvements d'air et faire des analyses complémentaires, des screenings, des choses un peu plus poussées. L'avantage de tout ça, c'est que le coût de mise à disposition du matériel il n'est pas très élevé sur une année. Mais euh, ce qu'il faut peser, c'est les avantages et les inconvénients. C'est que là, on va vraiment être sur côté avantage d'un résultat euh, immédiat avec un coût euh, réduit et une, des mises en œuvre simples. Sauf qu'on va voir euh, à l'inverse, bah, c'est rapide, mais en même temps, euh, ce, ces, ces mesures-là ne permettent pas euh, d'avoir euh, une, une vue sur la totalité euh, de votre incident. On a des problèmes d'interférence, ça reste quand même des tubes colorimétriques donc indicatifs. On a des durées de vie limitées, donc il faut renouveler régulièrement euh, le matériel. Et euh, sur la partie sac Tedlar, c'est facile à mettre en œuvre, mais c'est très encombrant. C'est euh, facile à mettre en œuvre euh, sur un point. Quand euh, vous avez plusieurs points à instrumenter comme on l'a vu euh, précédemment, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'on ne peut pas se permettre de lancer euh, plusieurs sacs en même temps. Euh, on est sûr que sinon, ils vont tous éclater pendant le prélèvement si on n'est pas à côté pour mesurer. Donc, c'est un vrai souci. Et pareil pour le transport, c'est très volumineux, c'est très fragile. Si les sacs éclatent pendant le transport, on n'a plus rien, on perd notre prélèvement et la notion de prélèvement conservatoire avec. Une variante qui va être à l'opposé, qu'on pourrait appeler de premium, où on va avoir du matériel qui permet une mesure en continu sur différents paramètres gazeux et des prélèvements alors, le canistère, c'est un matériel euh, qui va s'apparenter au sac l'art, mais qui est quelque chose de plus robuste et plus facile à mettre en œuvre. Sinon, c'est la même chose. Prélèvement direct, analyse après. Là, on voit que les coûts sont relativement élevés, notamment à cause des balises, mais les canistères aussi sont euh, c'est du matériel à, je dirais, à, à suivre euh, en maintenance. Ouais. Donc, les avantages, c'est qu'on a la, le suivi de la cinétique de l'événement. On a cette signature chimique qui peut être instantanée et continue euh, dans le temps, voir les évolutions. On peut lancer euh, plusieurs prélèvements en même temps. On ne se soucie plus euh, du, du prélèvement lui-même, puisque ça travaille tout seul. Par contre, euh, l'inconvénient numéro un, ça va être euh, le coût. Et notamment pour les canistères, on va voir les coûts de maintenance parce que c'est un récipient sous vide, donc on ne peut pas le garder ad vitam aeternam sous vide. Il faut régulièrement le retourner en préparation. Et après, on a une variante que je vais appeler hybride qui va mélanger tout ça pour permettre d'être le plus pertinent possible, à la fois techniquement sur nos mesures et à la fois économiquement. Et là, on va mélanger donc les balises, les canistères et des euh, systèmes de prélèvement euh, passifs ou, euh, si nécessaire, même euh, actifs. Et là, on va le répartir un petit peu tout, tout ce matériel-là à des points différents. On va privilégier, comme je vous l'ai dit, signature chimique au niveau de, de l'événement source. Donc, on va, après les, on va privilégier euh, balises et canister à ces endroits-là. Et après, on va euh, adapter sur les autres points. Et c'est pareil, on ne va pas forcément faire tout les, toutes les analyses à tous les points. On va adapter euh, en fonction de la distance pour garder un traceur euh, principal et pas forcément tout faire. Et là, on arrive à des coûts de mise à disposition de matériel qui sont euh, quand même mieux maîtrisés. On a vraiment, on répond là à, tout, à tous les critères de la réglementation et après on peut, comme je vous l'ai dit, jouer sur justement certains paramètres que l'on va suivre en un point, après au dernier point ou entre deux. Donc on a vraiment beaucoup de souplesse et c'est vraiment l'intérêt de, je dirais, de se poser les bonnes questions pour adapter la bonne stratégie de prélèvement. Ok, merci euh, Jérôme, on va, voilà, pour avoir un peu de temps pour les, les questions, euh, rapidement. Ouais, il nous reste 5 minutes, Nicolas, ouais. voilà, il nous reste 5 minutes À notre prof. donc je passe rapidement, euh, voilà, sur, sur euh, nos, nos, nos, nos compétences, nos implantations. Euh, donc aujourd'hui, on a euh, voilà, 350 intervenants euh, qui sont répartis sur une quarantaine d'implantations, donc sur, le, sur la France, qui sont des gens qui interviennent sur des mesures de rejet gazeux, en, en, en, voilà, sur les cheminées ou en air ambiant, ou en, en hygiène de travail, et qui sont… En compétences pour faire pour faire ce type de, de, de mesures, plus des spécialistes en risque industriel et, et impact environnemental qui sont spécialisés dans les dossiers ICPE ou dans les études de danger ou en sites et sols pollués pour interpréter les, les notamment les résultats, définir les stratégies de mesure, mais aussi interpréter les, les résultats éventuels. Euh, Bon, donc ça, ça nous donne des équipes, voilà, un peu dans toutes les régions, avec des laboratoires chez nous et des agences de prélèvement qui sont agréées, accréditées. Donc la partie laboratoire, bien sûr, nous avons des, des des partenaires, notamment comme Eurofins, qui avec qui nous travaillons sur la partie voilà transport des, des échantillons et, et analyse euh, et puis euh, euh, pour la partie formation, parce on est aussi en capacité de former euh, les équipes euh, sur site à, euh, voilà, à, des, à, des, à des prélèvements et à des, des, des moyens de prélèvements euh, qui peuvent être un, un bon complément. Euh, je, je vous avais compris que sur la stratégie de mesure, on était en capacité de, voilà, de vous accompagner euh, comme on a pu présenter quelques exemples de mettre à disposition des ressources qui peuvent être du, du, du matériel ou du personnel, notamment en, en, en astreinte, pour intervenir euh, notamment euh, sur, sur, sur les sites en cas d'appel. Euh, le troisième point, c'est aussi euh, l'aide à la rédaction, euh, notamment de la stratégie et du, et de, et du complément au, au plan d'urgence. Et puis, euh, dans la mise en œuvre, euh, je de, pense de, de, vraiment important d'ailleurs de participer à des exercices et là l'administration sur les, les premiers exercices suite à la mise en place des dispositions pour faire les premiers prélèvements environnementaux sera sensible à, à, à la mise en œuvre et aux exercices puisque c'est vraiment là on va pouvoir tester la, la faisabilité du de, de, de dispositif. Euh, le dernier point euh, que je vais souligner avant de passer aux, aux questions-réponses, c'est le, les dispositifs de, de, de, de euh, donc euh, qu'on qu a mis en place euh, à partir d'un numéro d'appel unique, en fait, hein, avec un cadre d'astreinte au niveau national qui sera en capacité un, de d'évaluer euh, l'incident le, le, le, à partir des échanges avec euh, avec l'exploitant le, le, et de coordonner l'intervention des techniciens qui, eux, sont en astreinte sur les différents territoires pour pouvoir intervenir dans un délai inférieur à 4 heures, quelle que soit le, la localisation. Alors, bien sûr… Il y a quelques bassins sur lesquels l'intervention sera plus rapide que que quatre que heures, d'autres où effectivement il y a certains territoires de, de France qui sont un peu isolés sur lesquels on s'engage à intervenir dans un délai de 4 heures qui est tout à fait accepté aujourd'hui à l'échelle de, de, de, de l'administration et des ministères de l'Environnement comme étant un délai raisonnable pour intervenir sur les premiers prélèvements environnementaux. Voilà, je m'arrête là. Euh, je pense que, euh, mis à part, voilà, de vous dire euh, qu'on qu a aujourd'hui une quarantaine de, de contrats en cours, soit en astreinte, soit euh, en définition de la stratégie euh, à l'échelle euh, la France. Alors vous voyez peut-être pas très bien les petits points bleus, mais vous voyez que, en gros, ça se répartit à peu près, euh, à peu près bien. Effectivement, la, la partie massif centrale est un peu isolée euh, ou le, ou l'est le, euh, dans lesquels on a une, une, une, une densité un peu moins importante de, de sites industriels. Voilà, je, je, je Christelle, euh, euh, peut-être on peut passer aux, aux questions-réponses. Euh, oui, le alors sujet. Euh, là tout de suite, on n'a qu'une question qui est une question de, de Léa. Pourquoi les HAP ne seraient-ils pas mesurés dans l'air s'ils sont volatiles C'est plus une question Jérôme, pour Jérôme. Jérôme, oui oui, oui alors HAP, dioxine, même combat, donc oui, à la base, c'est gazeux, surtout à la formation, mais c'est des com des composés qui vont se recombiner très rapidement, notamment avec des particules. Donc, c'est pour ça qu'on va les rechercher plutôt dans les retombées, avec des, des lingettes ou des prélèvements de, de sol typiquement, euh, où on va rechercher un petit peu tout ça et euh, notamment euh, la problématique c'est que dans, dans les HAP comme les dioxines c'est une grande famille avec beaucoup de composés et ce, qui, ce que l'on recherche c'est l'impact sanitaire donc nous on va regarder des valeurs euh, de guide ou des valeurs seuil fixées euh, sur un composé bien spécifique et notamment dans les HAP à part le benzo apyrène il n'y en a pas beaucoup qui ont euh, des valeurs euh, forcément tagué et comme je vous l'ai dit, rechercher dans l'air, ça n'a pas un vrai sens par rapport à ça, on, aura, on arrivera mieux à exploiter les données sur des prélèvements de sur surlingettes ou des prélèvements de sol. On a une question de Stéphane, pouvez-vous revenir sur les délais en particulier pour les sites Céveso alors, tout dépend si c'est les délais euh, concernant les délais d'intervention euh, ou si c'est les délais de, de, de mise en œuvre euh, de l'exigence réglementaire. Donc, je reviens sur le délai de, de, de, de, de mise en œuvre de l'exigence réglementaire donc, qui, euh, euh, qui, pour les CVSO, seuil haut euh, ou seuil bas d'ailleurs, pour les nouveaux POI, c'est euh, depuis le 1er janvier 2023 qu'ils doivent avoir intégré, donc tous les nouveaux POI qui ont été euh, euh, rédigés euh, doit intégrer ces dispositions de premiers prélèvements environnementaux. Et pour ce qui concerne les établissements existants qui ont un plan d'urgence existant, toute mise à jour du POI depuis le 1er janvier 2023 doit intégrer les dispositions euh, relatives aux premiers prélèvements environnementaux. Donc, euh, c'est à la Merci. prochaine mise à jour, entre guillemets, que ça doit, ça doit être fait, avec une date butoir qui est fixée à juin 2025, si ma mémoire est bonne. Euh, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, a priori, un POI qui n'a pas bougé pendant 2-3 ans, c'est plutôt inquiétant sur un, un site Cveso Seuillot. Une question de, de Marie, plutôt contractuelle. La mise à disposition d'une astreinte est-elle facturée sous forme d'abonnement euh, La réponse est oui. La réponse est oui, euh, puisque des gens sous astreinte, euh, ben effectivement, euh, euh, c'est pas gratuit euh, du point de vue, euh, euh, du point de vue euh, interne. Euh, donc effectivement, euh, euh, la mise à disposition en fait d'astreinte de, de, de, est, est bien refacturée sous la forme d'un abonnement annuel ou triennal euh, en fonction de, de, de, des contrats, mais c'est bien, bien, la logique et bien sûr mutualisé euh, à l'ensemble des sites pour lesquels nous avons euh, nous avons des astreintes. Donc euh, c'est bien le cas. Alors, on enchaîne avec une question, on va un peu vite hein, pour terminer à midi. Une question de Valentin. Les stratégies de prélèvement doivent-elles être validées par les DREAL Alors, ce n'est pas prévu dans la réglementation. Euh, ce qui est prévu, c'est que les, les, les dispositions doivent être intégrées dans le plan d'urgence. Euh, il n'est pas prévu euh, voilà, une, une, une validation ou une, une, une instruction. Euh, bien sûr, il peut y avoir des, des échanges. Euh, je ne peux que vous conseiller aussi d'avoir un échange avec euh, les services d'incendie et de secours, qui la plupart du temps euh, de toute façon, sont destinataires des plans d'urgence et, et avec lesquels il me paraît important euh, en amont euh, d'échanger, euh, ou en tout cas, ou plus tard euh, lors d'un exercice, mais c'est quand même bien de le faire avant. Mais il n'est pas prévu euh, de validation euh, par, euh, par les DREAL, ce qui n'empêche pas euh, les DREAL de donner leur avis. Mais en tout cas... Euh, euh, voilà, dès lors que vous aurez travaillé sur le sujet, l'intégration dans le, dans le plan d'urgence et le, le côté opérationnel des choses ne doit pas attendre une validation de l'adréal. Une question d'Hélène qui nous place plutôt en perspective. Est-ce que vous pensez que le dernier incendie à Rouen, à partir de, de batteries lithium, est susceptible de venir renforcer ce qui se met en place via le poste Lubrizol alors effectivement, c'est un peu boule de cristal. De ce qu'on peut en retenir, c'est déjà euh, le, le, le, on va dire, le travail, les échanges qu'il y a pu y avoir euh, et, et tous les guides qui sont en cours montrent le, le, la mise en place qui reste quand même assez nouvelle euh, sur, sur les problèmes environnementaux. Je ne pense pas que ça, ça, l'incendie récent sur les batteries lithium vienne le renforcer. Euh, je pense que par contre, la réglementation relative euh, aux, aux batteries lithium et au stockage de batteries lithium, sur lequel euh, voilà, différents acteurs de la société civile poussent beaucoup euh, pour, pour euh, plus réglementer, je ne sais pas si c'est mieux, mais plus réglementer euh, l'utilisation le, le, des batteries lithium, euh, là, ça, je pense qu'on va avoir des évolutions réglementaires euh, effectivement. Alors, il y a. Il euh, le, le, le, y a déjà un arrêté qui existe sur euh, les ateliers de charge euh, des, euh, des accumulateurs euh, qui va évoluer dans les prochains mois, qui est en projet. Donc, euh, donc voilà. Oui, la réglementation sur les batteries lithium, euh, notamment dans les ICPE, euh, va évoluer. Est-ce que ça va toucher les premiers prélèvements environnementaux Je ne pense pas. Bon, ça n'engage que moi, hein, ce que je viens de dire, mais, <rire> mais voilà. Merci Nicolas. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je vous invite, euh, ça, le temps de laisser peut-être une, une dernière question d'arrivée, à répondre aux deux dernières questions que l'on vous pose dans le sondage euh, pour savoir si ce webinaire a répondu euh, à vos attentes et ça, nous indiquer si vous souhaitez être contacté par, euh, par nos équipes pour poursuivre les échanges, si vous avez des questions spécifiques euh, que vous souhaitez euh, traiter de façon plus personnalisée. Je ne vois pas d'autres questions, je vous laisse le temps de, de répondre au, au sondage. Merci aux personnes qui nous quittent pour, pour votre participation. C'est une question qui vient d'arriver, Christelle. Alors, sur les questions. Êtes-vous en mesure de nous en dire plus sur ce projet d'arrêter des locaux de charge avec batterie lithium euh, euh, bah là, difficile de, de, de vous en dire plus que ce que j'ai dit, peut-être euh, Nicolas, le mieux c'est qu'on on, on prenne contact avec vous directement pour euh, voilà, pour vous en dire plus et pour vous indiquer ce qu'il y a. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le le, le le projet d'arrêté est en consultation auprès des différents secteurs professionnels. Il devrait passer, je pense, au prochain Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en mars ou avril. Avec, voilà, S'il si, si, si, si sort, je pense que ce sera sur la fin du premier semestre 2022. Voilà. Mais si vous voulez, on prendra contact avec vous si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. Et on en a terminé avec les questions. Merci à tous pour votre participation. Merci d'avoir joué le jeu et répondu aux questions du sondage. Bravo à nos animateurs, parce que vous êtes parfaitement dans le, dans le timing. Euh, donc, on vous invite à nous suivre aussi sur LinkedIn, puisque sur LinkedIn, on partage régulièrement des informations en lien avec cette réglementation post-librisole, mais aussi plus largement sur la maîtrise des risques. Et puis, on vous a indiqué une adresse mail qui arrive à mon niveau. Donc, vos demandes ne sont ne sont pas perdues dans la nature. <rire> Elles seront orientées directement vers les bonnes personnes si vous avez des questions qui viennent par la suite. Un grand merci à tous et très bonne journée. Merci Christelle. Merci. merci.